Règne animal du français Jean-Baptiste Delamotte, un roman bestial et dérangeant sur la cruauté des hommes et la souffrance des animaux. Le livre débute avec la naissance d'Éléonore dans une exploitation familiale au début du siècle dernier. On va suivre cet enfant et sa famille sur quatre générations. Quatre générations de durs labeurs. On saigne les cochons, on noie les chats, on trucide la volaille. 70 ans après, c'est la même ambiance, mais la violence industrielle a automatisé la souffrance et l'extermination de l'élevage à plus grande échelle. Tous les animaux sont impitoyablement massacrés de façon mécanique. Le livre de Jean-Baptiste Delamo est un plaidoyer pour la cause animale, mais il est avant tout une vraie œuvre littéraire. L'écriture transpire la sauvagerie, la misère, le purin et la crasse. En décrivant les personnages durs à la tâche, durs dans leurs sentiments, Durs dans leur corps fourbus et meurtri, l'auteur replace ainsi l'homme dans le règne animal. Un roman morbide et purulent qui décrit le lent naufrage d'une exploitation agricole face à la folie industrielle. Et juste retour des choses dans cette barbarie ordinaire, la violence des hommes envers les animaux va se retourner contre eux. Jean-Baptiste Delamo est un auteur décalé dans le paysage littéraire français. Il a écrit Le sel en 2010 et Pornographia en 2012. Avec Règne Animal, il s'initie son quatrième roman qu'il a mis 4 ans à écrire. Espérons qu'il ne faille pas attendre 4 ans pour retrouver l'univers riche et prometteur de cet auteur.